Aujourd'hui, nous retrouvons Darko et Poupini qui semblent tous deux de mauvais poils. Mais que s'est-il passé au sein de l'île Moonlight découvre le ensemble tout de suite. J'en passe pour Darko Réveille-toi, -ré putain de merde Tu veux sortir avec moi Excuse-moi, mais je, je ne peux pas. Darko m'a dit non, mais je n'abandonnerai pas. Je suis allé acheter le minestrone que tu voulais. Je suis désolé, cela ne m'intéresse pas. et moi avons eu une grosse Ah non, je n'ai rien à me reprocher. C'est hors de question que je m'excuse. Darko s'est disputé avec Poupigny et refuse de faire la paix. Je m'en occupe. Parce que la réalité, c'est que... EXPLOSION La bienveillance... Nique ta mère. Tout semble s'être arrangé pour le mieux, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun numéro